choqué madame et messieurs, fanatique zami canal eh, tv la caille haiti.com yo ou pral saisi tande comment nek nan pays d'haïti nèg yo pas moun nèg yo pas moun nèg yo pas moun c'est pa moun ne yo mais en nèg sa yo yo pas chrétien même nous compte avec vous encore une fois dans nouvelle vidéo ça que nous porter pour là avant on a dire grand merci à tout monde qui toujours rete à suivre tv la caille haiti.com bon on allez quand nous faisons quelque nou pour là, nous connaissons commissaire Seyd, qui lui-même s'est balé au Zébazan Timakak, côté M. Touyan Pilebandi, selon ça, bandi, selon sa information et selon ça, nous avons une vidéo tout tout, qui tombe. tombé. Oui. Mais tout, il y a un en de PNH qui a mené gros complot en bas, en bas là, pour ne pas faire Timakak attaquer le commissaire et pour assassiner le commissaire. Eh il y a divers anciens sénateurs qui ont même... Malgré, y'a pas sénateur encore, mais n'est-ce pas gros pouvoir dans le pays là, surtout avec France Elbeck, dans le tête PNH, qui n'a pa pas pris de rien qui est sérieux, avec Ariel Henry, qui est ministre intérieur, qui est premier ministre du pays là, qui n'a pas pris de rien dans pays là. Eh bien, mesdames et messieurs, n'est-ce a un gros complot là, gros, gros, gros, gros, gros, réunion faite déjà à Timaka pour vous Commissaire Seyid, encore une fois, pour Negio, eh bien, le bah, commissaire Seyid, ça qui est mérité. Parce qu'après le fin tout, il y a bandit, eh bien, le commissaire, la ville en danger et de gain information informations qui même fait quoi. Negio, t'es attaquer attaqué là, commissaire et yo a mis fait. Mesdames et Messieurs, nous pouvons inviter à comment les choses dans le pays d'Haïti, là où on a décidé pour... Eh bien, bon il bon, y a un résultat dans le PNH là, où je ne dénègre le PNH là qui dit, bon, c'est yon qui te fait tel bagaille, malgré yon, qu'ils n'ont mais si vous faites le même qu'on a, vous pouvez chercher tout, vous pouvez le saisir de le Nelkasi avec André Michel, eh bien, comment avec ça vous déjà en planifié là pour finir avec la vie? Comme il s'est mesdames et messieurs, nous pouvons inviter vous détail détails dans la vidéo. L'autre nouvelle que nous avons pour là, nous pouvons faire un petit bout de vidéo, Bandi Kanan, hein, qui ka a et puis qui a parlé avec les magistrats, une autorité quand même. Dans le téléphone, mesdames et messieurs, vous chargé l'argent, vous avez devant vous, et puis y vous avez un message devant le peuple. Vous avez un l'argent, vous avez un qui vous a mis un point sur vous. C'est ça que vous dites, mesdames et messieurs. Dossier, soit qui vous a en un dans la de Dieu, mesdames et messieurs. léon Charles, c'est un qui vous a un bacode qui vous de, kite en bakod, kite de pren prison avec tout l'autre à vous qui mis planifié, une opération tête chat, et puis vous avez quitté. Soit tu allais humilier en dans la de Dieu, Iso, avec toute la mille là, ne coupé tête, rachet, mettez une nomme c'est comme ça, ne gui te fait policier. Soit ça, mesdames et messieurs, et nous autant de entendre comment Léon Charles et Iso se cocotte Figaro, et c'est raison ça qui fait, ne pas de qui est pour la vie policière police, mais plus qui est pour Chablende. Bonne écoute, tout le monde, on a tout. Merci, là. Merde! Chagesse so, so, so 64. Pas de replier, pas de supplier. Je affaire Donc le magistrat! <laughs> <Yeah>. <laughs> ouais, magistrat, ça <s> va passer. Nous avons yeah. nous avons l'argent, <laughs> Évidemment. Dans le monde du Canada, il y a un eu... ouais, VAPCA. Nous avons un pour nous mettre un bon bruit sous nous. Si la police. Bon ben. Ah, un jour. VAPCA, un VAPCA. Le magistrat, ça passe. Oui. Le magistrat, a un mal bruit. Où est-ce que le magistrat, il y a un téléphone Le magistrat, n'a y vrai. Je suis un week magistrat. Yeah. Si <laughs> suis là, là Je suis là la contrôler Je dis là, Je dis là, Je dis là, Je dis là, et si c'est un pays, si c'est un gouvernement de travail, valeu, de qui respecte le travail, valeur, la compétence des gens qui sont dans la police Oui, maintenant, le pays a décoré commissaire Xavier Saïd. Le gouvernement a décoré le commissaire Xavier Saïd. Vous avez le gouvernement regrette, décoré regrette Monsieur on est classe, on On est classe. Qui est que dans le gouvernement Qui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 Oh si nous même là Nous sommes pas fonctionner là. Bon, C'est bien. Oh euh, bien, OK, là <rire> Écoutez madame monsieur, donc la que euh, euh... le gouvernement a gelé oui, tant pis, temps pris. M'attend nous. Demandez nous. OK, donc décorer pour nous. Non, pas bah okay, commissaire ça. exact ouais, y que y consen, hein. Et il est prévu okay. dans les règlements de la police nationale que les policiers font bagarre, OK, qui méritent qui méritent mérite ou bal mérite, ou balle distingue. Okay, ou bal distinction. Oui, oh, ouais. oui, oui, oui, oui, oui. Et on quand même arriver dans le niveau bal grade même. Oui. Il est là. prévu oui, dans les règlements de l'institution policière. Oui, oui. Alors, le matique là, mais gay, ça, en dans règlement oui. police là. Et LB, vous ne m'entendez pas depuis à la passion. Vous ne pouvez pas de qui ça, oui. LB dit Non, non, non, il y normal. Écoutez, les gens le, le, le, le, le bon qui font action dans le pays. Ok, non, bataille. Mm -hmm. le contexte Contre plus, le, le gangsterisme C'est difficile. Alors, qui ça, ça, pour Baoze Qui ça, ça dit ça, ça, ça doit dire où? Ça doit dire que... Il y a des hommes compétents dans la police là pour résoudre le problème dans le pays. Baitazou cloche. Ouais, ouais. Baitazou cloche. Ouais. Et commissaire Xavier Seid, je suis certain et sûr, C'est n'est pas seul policier qu'on dans la police là qui a autant de maîtrise. Et autant de compétences pour ta faire face à des situations pareilles. vous que y vingtaine, une vingtaine de bandits attaquent, yeah. et puis les exécuter toutes. tout. Nous connaissons. Bah quoi, Où est 12 mars, il y a le Vladimir Barison. Bah Où est 12 mars est là, gars sont tombés. Bah quoi? Lors de, ouais. de tuer les policiers, les uh -huh. Très bien, très bien. Les oui. policiers ont été tués, mais là qui sont oui. Vladimir t'es une opération, Vladimir est dedans. ma j'ai le désir Non, Vladimir Vladimir À terre, à terre, à à terre. Non, parce que c'est une et filé Mais dedans bataille que les gars, c'est que c'est que que les gars, c'est que les gars, des qu'on a même M. Isoyo qui bombarde les avec... cocktail Molotov. Et puis du feu pendant le il y a pendant le château, c'est laissé à Négo à demander secours. Pendant que M. Isoyo a pété balle sur le Jusqu'à ce qu'il vienne forcer au sortir, Et puis ça au sorti, il a criblé avec balle. Maintenant, la vie d'antien a dégénérer Le groupe de qui étaient à pied, il a repoussé. Mais ils ont même tout... Ils ont mangé un soldat ISO donc le, 12 21, ah, le 12 mars 2021, madame monsieur. C'est ça que nous avons dit. et n'a pas les mêmes situations, mêmes réalités. Côté ah, que nous n'avons pas gagné un monde qui a indexé le comme responsable. Okay. Parce que là, il n'y a pas quelqu'un qui a été pour responsable. Mounio t'a prend pour responsable là. Il rapport a des rapports qui sortent, qui blanchent, qui dit que... Oui, c'est de Kalan Riboucher. Qui dit que Monsieur Pat impliqué, ni de brè, ni de renouer, comme ça. Qui est-ce qui est responsable maintenant dans l'amour pour l'Isao? Jusqu'à présent, nous n'y a pas de Monsieur M. Pat, alors Kalan Riboucher, dans le dossier Kalan bouché, Kalan bouché, ok, il y a des gens qui ont des questions de ok? Donc, il te a responsabilité? Responsabilité, mais il ont fixé la responsabilité. Il ont dit que lui-même, il pas... J'ai dit, accuser le sous-base comme c'est lui qui a mm -hmm. échoué l'opération, je dis non. Non, y a a eh, eh, Mais c'est là justement question mais, mais, mais, tout ouais, ouais, Qui est-ce ouais, ouais, qui, est ouais, ouais, qui, est qui, qui est responsable? Si n'est pas Kalanri, nous nous tout tout bas là sous Kalanri. Parce chef qui Maintenant, qui est-ce qui est-ce que Il faut fixer les responsabilités. Normalement, le dossier il dit que que montré comme si c'est lui-même qui fait échouer l'opération. Il dit non, c'est pas le cas. Mais il non c'est pas d'après d'après elle dit mais c'est parce que non parlé de commission d'enquête enquête enquête là doué va révéler tout bagage c'est ça nous besoin dire qui est le 12 qui est qui est responsable pour te voyages en monsieur pas comme ça en tout et même nous pas nous et puis Nalpo le en bas, on a Nous quittons monsieur. J'ai dit on a parlé des mêmes réalités. Nous qui est-ce qui est responsable C'est un homme-là. 2021 à 2023, ça fait deux ans. Deux ans. Côté que la police ne va pas aucun autre opération nah donc niveau ça et que ce soit dans la gravine que ce soit dans la et autorité seulement au payé mm -hmm. l'argent pour te récupérer cas pour récupérer pas parler de récupération parce mm. que pour le récupérer il faut que un deuxième affrontement nest va bien douce, bien soir son oui, compris eh comme a pas il oui, oui. ouais. bah, oui. oui. pas Oui, c'est comme Oui, c'est comme ça. le mon ami, Méni, la commémoré June jodia et de l'année, assassinat et six potos, ça. un tel C'est dans une n'a Même là, on va suivre comment. Yon Yatch, yon chaloupe te prenne du fer à dessus l'homme, mais c'est même si monsieur Sayo là, eh bien, qui même, qu y a même, Fabi mais quand même, il faut qu'on dit, même si il si y a quand même qu a sauté, mais faut qu'on il faut qu'on souligne tout, c'est que la police qui se vit, possédé à arrestation, deuxième chef là, actuellement, qui a répondu à une question, la police, est, et n'a pas aidé, n'a pas monsieur ça, qui c'est Gauthier Adler, et eh bien c'est deuxième chef gang. Qui a coopéré au niveau de la n'a pas pour M. Sao, qui a commis en pile, en pile, en pile, en pile, pile et... Et d'exactions sur la population. en qu'il pile de monde sur le smart la, qui est déjà victime. Et nous avons dit quand même la situation au niveau de la route et au niveau de la pour la en on de la et mais la, la, la, la situation, l'essence de la monde n'a pas là, en ébullition par rapport avec, à ce bandit, encore une fois, SOS, pour les enfants, non? et pourquoi pas Salomon voilà pendant ce oh! on a pas avancé et nous gain pour nous rentrer égal critique également et nous avons des images une fois depuis nous pas capable trouver. mais bagages très très grave très très grave également dans quelques minutes nous de font pas avec pradel mes amis grave, très, grave. très très grave nous parler de ça également mais au-delà de tout ça qui n'a parlé là quand même une bonne nouvelle et comme... bon côté bon côté et wamba beaucoup bon en nous toucher ça, parce que nous ne pas prêter sur un négatif simplement, en nous touchant Womba beaucoup qui posons un bel geste là, mesdames, messieurs, que nous devons féliciter et nous. Donc, nous allons au niveau de la plaine du cul de sac, côté que nous avons dit patrimoine national, qui est Womba beaucoup qui est même et à la fierté haïtienne. Et, non, international, là, et, le pays de barbecue, mais c'est le monde entier qui connaît ça, que par rapport à l'efficacité, et, on mm ça, -hmm. et bien, ouais, barbecue, qui lui-même, il y a une dame, là, qui c'est madame Gadet, qui lui-même, dans le cadre, après, il son une femme qui est très propre, mais, est au niveau zone, blé, ça, il y a un pack, et, et pacte de jeux, pacte et sportif, qui a justement, inauguré, et, avant, il samedi, et, justement, 11 ans. 11 ans, et, mans, là, eh bien, ouais, on me des images, au côté que des centaines de petits mounes, eh bien, ont été, justement, et très, très, très, très, content par rapport avec, par ça, et, par de jeux, qui, ont été inaugurés, au côté que, si on est en pleine nuit, capable, justement, de jouer nos petits loisirs, au côté que, ils ont mené, pas tout part, un petit monde, désormais, pour vous, qui a mené, qui a mené, chaque week-end. Donc, ouais, réalité, à longtemps, c'était mené, qui à jouer jean, mans, à jouer et par Souté-Thérèse, et Pétionville. Et ben, je ne veux dire là, et nous, est, au niveau de la plaine, la plaine du qu'il descend, et ben, barracou, mettez au plaisir pour tout le monde là, mettez au moyen pour que le monde capable de divertir, et des gens qui capable de garder, de là à l'écran, de façon désormais, tout le monde est jouer, et au niveau, et au niveau zone blanchard, côté qui est même barracou, lui-même, il s'abricole, et bien, son terrain qu'il t'a gagné, et ben, nous, et bon, par côté il est de planter comme de mais quand même, là, il faut tout espace quand même pour que le monde capable de divertir, capable de jouer, et pour jouer loisir quand même et nous féliciter Babakou quand même pour ça parce que nous même apprendre, nous sommes même volontés pour faire route, nous avons fait route, qui gagne un fil poussière, et bien nous l'Amérique pas d'accord, et bien nous avons dit quand même bravo pour Babancou, quand même tout le monde connaît que c'est un patrimoine national et je jeune là qui fait fierté à tous pays d'Haïti dans l'international et pendant ce temps. Dès que n'y a pas payer, nous féliciterons fait mais quand même, nous étions en un quand même. Pour les compagnies qui ont fait un bon travail, quand même, nous dit bravo à Babankou qui a fait lui Madame travail, et madame Gardet la famille Gardet qui a fait un bon travail, quand même. Jean qui l'écran, c'est pour ça que nous avons joué, il y a diverses et au niveau des la zone blanche. Voilà, je anodile, mesdames, mesdames, mesdames, j'en ai dit, mesdames et messieurs, nous félicitons ça. Et puis c'est ça qui est demandé, nous espérons que l'autre euh, monde qui dans le secteur privé, ya? Nous espérons que nous-mêmes, prendre des très belles initiatives qui qui dans intérêt payant, hein, qui population, parce que l'homme était petit nous ne pas nous qui sommes c'est comme ça, nous c'est nous ici, et nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, ou même qui dans le secteur privé, hein, ou à faire cop, ou à créer travail, et puis en même temps, ou à créer conditions. Créer conditions, ou ça ce que nous avons là, faut nous dire vérité, mesdames, messieurs, c'est ce que C'est groupe gang, c'est groupe bandit qui va laisser écraser par exemple, pour que la population appelle parce que la population comme ça qui bon. Donc, ou même qui a de nous là, qui peut-être comme dans et j'en ai toujours dit, monsieur, gardez pour nous comment nous capable de tirer ça pour le peuple. Là pour le tirer ça pour le peuple là ça pas de dire que bon c'est plus bon bon non mais au moins ils font action et qui positif dans sens ça on faut nous souligner ça parce que ne institution a fait nous pas ble simplement rester dans question est négatif mais beaucoup qu'on ba positif qui fait faut nous souligner ça garder gens ti moun yo content et donc c'est dis à même qu'on filme ça pour nous oui nous avons dit, c'est image c'est vidéo que nous dis à même quelques quelques heures de cela, et bien, au niveau et, la plaine du cul, des sacs a rappelé dernièrement, nous sommes jeunes d'après pour vivre l'image belle, et belle et canasuc sans canasuc au niveau de la plaine, mais c'est toujours barbangou, et, toujours, toujours, et quand même, et, il y a quand même des félicités de à barbanco pour justement à, support a porté à la société et surtout au niveau. Jeunesse là, côté de nous connaît, est toujours habitué à organiser justement championnat football. Nous, le nous a fait bon, nous avons aidé, nous avons participé, nous avons aidé Géno et les pleinement, Nous souci pour nous de réduire ce qu'on appelle la délicence juvénile. Et puis, Timouliot qui loisir, parce que si dans pays d'Haïti. Et qui c'est l'insouciance. Je a souvent des victimes. Pour caché un balle. Mais au niveau quand même, zone san, ouais, son l'autre sensation qu'on a créée, côté que Timouane a essayé, divers, activités ont essayé jouer. Et ben, Timouane est vraiment content par rapport à l'initiative qui et prend. Donc, c'est un peu comme ça. Il y a un facteur sportif, un pack et de jeux, côté Keti, a un de jeu que Timouane capable de jouer. J'ai fait là. Balancine, terrain de football. Et terrain de football, il y a un pile, l'autre barre encore. L'autre est géant.